Je m'appelle Clémence. Euh, je viens du Var. Euh, je viens de la section sportive euh, de Font-Romeu. On est en section montagne et euh, d'habitude ben, je grimpe. Et euh, là je vais découvrir l'activité canyon. Donc j'espère que ça va me plaire. Sur une activité euh, de grande envergure au niveau national qui s'appelle le Ludi Canyon, les premières intentions euh, qui sont maintenues c'est de faire découvrir le canyon à un maximum de gens. À l'évidence, faire découvrir des canyons dans des site naturel à des débutants c'est pas évident et on a souhaité s'appuyer sur euh, la structure d'Argelès qui est un canyon artificiel On arrive encore à 35 équipes qui jouent le jeu du rallye donc je vous précise que c'est pas une compétition c'est un rallye participatif On a pour ça des rallyes parce qu'il y a des questions de culture, de petites recherches, etc, il n'y a pas que l'aspect sportif et ça vous fait peur ça ou pas Non, ah, non hein Le premier saut à 5 mètres, vous allez vous mettre debout là où je vous dirai. Quand je vous dis bon, vous sautez bien verticalement les bras le long du corps. Bien droit, bien joli. Vous sautez gainé. Alors ce saut oh, Super oh, génial, génial Là c'est... Mais de... dans le toboggan. On respire pas dans le toboggan, Jamais. on tombe, on va chercher les trois objets et on remonte. Si le mec il respire, on ne ramène pas les objets, il a tout faux. L'atelier ici, c'est saut, apnée, recherche de 2 8 au fond de l'eau. 5 points par 8 trouvés. Alors qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui dans ce canyon bah, Dans ce canyon, j'ai aimé les sauts, les toboggans, euh... Faire plusieurs épreuves, sauter dans mon cerceau. Et toi, ce que tu as aimé ben Moi, j'ai aimé me retrouver avec, euh, avec tout le monde ici, avec les gens de Versant Sud, ouais. hein, et puis euh, tous les participants. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'était euh, hyper sympa. Tout le monde sourit. Moi, pareil, j'ai euh, ai tout aimé les toboggans, les sauts. Des épreuves un petit peu plus techniques comme sauter dans, la, dans le cercle, que j'ai loupé d'ailleurs. Le rappel sous la cascade, tata y aussi. C'était hyper sympathique. <rire> si tu le sens, tu le fais. Bon, si tu je le sens suis... pas trop, tu le fais pas. Bon, je... C'est pas évident. Allez, on le fait. Oui, Michel arrive, Toboggan numéro 7. On non, pas toi. Il faut que ça va. Voilà, c'est parti. Allez, un cri de guerre. Allez. Ici, l'objectif, ça va être que les liens, ils vont faire un saut et ensuite, ils doivent aller sous l'eau reconnaître la nature, on va dire, du, du poisson. Et et du vrai, on ne remonte pas, et on reste sous l'eau et on sent sort, on sort la tête, c'est le siphon. Vous avez localisé la toute petite bouée. La toute petite bouée qui fait 50-40 cm, ce n'est pas un saut ciblé. Le comptage des points va être sensible. C'est vrai. C'est bon. C'est quoi qui vous a plu Tout. Tout l'ambiance. Est... Un, deux, trois. Sur, sur. So, so, on peut le faire. à tirelire, on peut le faire. On peut la faire. Allez. D'accord, d'accord. Ici, ça va être la séquence géologie. Chercher un caillou au fond de l'eau et identifier ce que c'est. Ça c'est quoi C'est du, du granit. Ça c'est du granit. Yes. La saucisse espagnole. Le rendez-vous des départs. Vous allez vous inscrire sur les, les Bordeaux là-bas. Il y a trois canyons la, le Yèque, les Anelles et le, et le sous Bah, très heureux d'être à Argelès pour ce premier euh, euh, Ludic Canyon, je pense qu'il y en aura d'autres. Quand on voit euh, l'enthousiasme le, des participants hein, de 7 à 77 ans, euh, je pense qu'on est, on est vraiment sur un début. Le Canyon, euh, c'est une activité à part entière hein, de la Fédération, faire des petits canyons euh, aujourd'hui qui sont euh, très agréables et très ludiques. Et, euh, et ça plaît beaucoup aux jeunes, quoi. on le voit, euh, ici il y a quand même beaucoup, beaucoup de gamins qui s'éclatent euh, dans cette activité, voilà. Donc euh, très heureux de, de, de, de participer à ce premier rassemblement qui est le premier du nom et qui va très certainement en faire, euh, en faire bien d'autres. Très bonne expérience euh, en naturel, euh, c'était euh, très ludique, très amusant plein de découvertes, un environnement magnifique. voilà. Le rappel, bah on a un moniteur, il a oublié de, de mettre 5 mètres de corde en bas, on, on s'est jeté. C'était excellent. Mais bon, ça va, franchement, c'est très très bien, ils savent tout ce qu'ils font, euh, Tout est, on est bien équipé, donc il n'y a pas de problème, excellent.